l'odeur du baume du tigre restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je n'oublierai jamais comment mon papa avait pour habitude de garder un petit pot de cette pâte miraculeuse dans le placard à médicaments. Je n'oublierai pas non plus et l'odeur proéminente qui s'en dégageait à chaque fois qu'il enlevait le couvercle. Mon papa utilisait souvent le baume du tigre s'il avait des douleurs. Il l'utilisait comme remède pour ses douleurs musculaires. Pour apaiser ses douleurs au dos et à la jambe et l'utiliser aussi quand il avait mal à tel point que durant mon enfance le baume du tigre était très souvent et l'une des premières choses que j'y essayais quand j'y avais des soucis d'ordre des musculaires en fin de compte j'y étais très curieuse quand j'y ai vu que le baume du tigre pouvait résoudre bon nombre de choses encore également ayant été impressionné je voulais partager ces quelques astuces avec vous Voici 14 bonnes raisons d'avoir un pot de baume du tigre à portée de main chez soi. Qu'est-ce que le baume du tigre Le baume du tigre a une histoire longue et riche. Il a été mis en avant en 1870, produit par le botaniste birman chinois Zhou Chukan. Ce baume doit son nom au fils de ce dernier, Bo, non voulant dire tigre en chinois. Que contient le baume du tigre des huiles essentielles, 2 l'huile de menthe, huile de cage poutre, du camphre, et l'huile de menthol et de clous de girofle. Comment pouvez-vous utiliser le baume du tigre 1. Aide en cas de morsure. Avez-vous déjà été piqué par un moustique Pas de souci. Appliquez un peu de baume du tigre sur et l'endroit concerné pour apaiser les démangeaisons. Prenez soin par contre de ne pas trop gratter avant que cette pâte soit appliquée. Le baume aidera à agir sur ces symptômes. 2. Repousse les moustiques et des autres insectes. Vous souhaitez vous débarrasser des moustiques et des autres insectes gênants quand vous vous asseyez à l'extérieur lors d'une soirée en été Essayez de laisser un pot de baume du tigre à l'extérieur sans couvercle. Le baume du tigre a un parfum très distinctif et apparemment, les insectes n'aiment pas ça. 3. Pratique contre la transpiration. Est-ce que vous transpirez beaucoup Pas de souci. Appliquez un peu de baume du tigre aux aisselles. Le menthol contenu dans cette préparation aidera à neutraliser l'odeur dite au revoir aux odeurs corporelles. 4. Soulage les douleurs aux jointures. Une étude scandinave de 2007 a démontré que le flux sanguin pouvait être augmenté avec l'application du baume du tigre. Avez-vous été au travail pendant une longue journée, et vous êtes vous retrouvé chez vous avec les articulations qui faisaient mal Faites un massage avec un peu de cette pâte miraculeuse autour des zones affectées. Vous sentirez une différence. 5. Détachant. Vous vous êtes taché la main Vous avez de la peinture dessus Ou autre chose Mettez un peu de baume du tigre sur les traces et ensuite, frottez avec un morceau de tissu. 6. Protège les meubles. Vous avez des soucis avec des animaux qui font leurs dents et griffes sur le mobilier en bois à la maison Passez un peu de baume du tigre sur les zones affectées et l'odeur fera fuir tout animal qui tenterait de mordre dedans. 7. Combat les inflammations à la gorge. Disons-le, une inflammation à la gorge n'est pas ce qu'on qualifierait de belle journée. Appliquer du baume du tigre sur l'extérieur du cou et sur le haut de votre torse peut éventuellement aider à soulager vos douleurs et dégager votre nez. 8. Combat les coups de froid. Ok, donc vous n'avez pas d'inflammation à la gorge, mais vous avez les voies obstruées Ne vous en faites pas, le baume du tigre peut aider pour cela aussi. Grâce au menthol contenu dans le baume du tigre, appliquer une fine couche au-dessus de votre lèvre supérieure peut aider à dégager vos voies respiratoires dès que vous commencez à avoir du mal à respirer. Soyez prudent de façon à ne pas mettre de baume dans vos narines cependant. 9. Soulage les maux de tête. Même si j'y ai déjà testé cela personnellement, ça en vaut la peine de vouloir le répéter, les recherches ont démontré que le baume du tigre soulageait les maux de tête. Mettez un peu de cette pâte sur votre front pour éviter toute douleur non nécessaire. Faites attention à ne pas en mettre dans vos yeux. 10. Soulage les pieds qui font mal. Surprise. Surprise. Ne pas prendre soin de vos pieds peut faire qu'ils souffrent et enflent. Encore une fois, y appliquer un peu de baume peut faciliter la circulation sanguine et agir comme antidouleur. 11. Réchauffe les pieds trop froids. Vous avez les pieds froids Regardez. Plus maintenant. Le baume du tigre aide à réchauffer les pieds, facilitant la circulation et le flux sanguin jusqu'aux extrémités. 12. Aide en cas de nausée. Êtes-vous sujette au mal des transports Apportez un petit pot de baume du tigre avec vous. Aussi étrange que cela puisse paraître, par moments, ce parfum peut apaiser la gêne. 13. Vêtements qui sentent. Avez-vous déjà ouvert une porte des armoires avant d'être alors agressé par l'odeur de quelque chose qui sentirait trop fort Cela et est sans doute déjà produit. Placer un petit pot de baume du tigre dans votre armoire peut aider à chasser les mauvaises odeurs. 14. Combat les douleurs des estomacs. Vous avez mal à l'estomac avec le baume du tigre qui augmenterait la circulation sanguine et offrant une sensation de chaleur, cela peut s'avérer à la fois plaisant et apaisant quand appliqué aux régions provoquant la gêne. Oui, vous et l'aurez deviné, après avoir lu ceci, je vais certainement investir un peu plus dans le baume du tigre. Qui se doutait qu'il avait tant de bienfaits Bien entendu, il existe des autres marques et des autres produits qui contiennent les mêmes composants et qui promettront les mêmes vertus. Faites votre choix, et trouvez celui qui vous correspond le mieux. Cliquez sur le bouton partager ci-dessous pour que davantage de gens puissent avoir accès à autant d'informations pratiques.